Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment mettre en couleur une illustration. Donc l'illustration a été faite sur papier, elle aura été scannée ou photographiée. Vectoriser en utilisant ici la fonction vectoriser un objet matriciel. Et puis pour la mise en couleur, on utilisera notamment ici le pot de peinture ou remplir une zone bornée. Allez, on va tout de suite aller dans fichier nouveau. Je vais importer donc le modèle, fichier, importer. Voilà, donc le modèle c'est une photo que j'ai prise ouvrir, incorporer. Je vais tout de suite faire apparaître la fenêtre objet. On voit ici qu'il y a un calque 1 et dans ce calque 1, il y a l'image qu'on vient d'apporter, que je peux renommer ici en image modèle. Voilà. Alors je vais dézoomer, pour dézoomer j'appuie sur la touche moins du clavier, je vais réduire la taille ici de, de ma photo, je clique ici sur la flèche en appuyant sur CTRL et sur SHIFT, comme ça je réduis l'image par rapport à son centre en gardant bien les bonnes proportions. Euh, pour zoomer je peux appuyer sur la touche plus du clavier et pour me déplacer dans mon document je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. On va utiliser donc ici dans Chemin, Vectoriser un objet matriciel. Je sélectionne une seule passe. Je fais Mettre à jour pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut donner. Ouais, on voit qu'il n'y a pas assez d'informations. Donc on va augmenter le seuil de, nu de luminosité en cliquant sur le petit plus. Si je reste appuyé, vous voyez, automatiquement, ça augmente de 10 en 10. On va aller jusqu'à 0,750. Mettre à jour, voilà, c'est pas mal. On va cliquer sur Appliquer. Et on voit tout de suite que le contour devient beaucoup plus noir. On va pouvoir fermer cette fenêtre, réduire ici la fenêtre objet. Et on voit qu'il y a... Un nouveau calque-objet qui s'appelle PASS 2356, qu'on va pouvoir renommer en contour. Donc je double-clique ici et je l'appelle contour. Voilà, on enregistre ici, sur le bureau, je vais l'appeler casque, j'appuie sur enregistrer, très bien. Je vais pouvoir masquer ici l'image modèle. Pour zoomer, euh, donc soit je clique sur plus, soit je peux cliquer sur la molette de la souris. J'enregistre, euh, je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Automatiquement, vous voyez, j'ai tous les nœuds qui apparaissent. Et je vais pouvoir faire un clic gauche, glisser. Comme ça, je fais un petit rectangle de sélection et je vais pouvoir supprimer cette zone-là. Alors moi, j'ai volontairement désactivé ici les poignées, puis je vais désactiver ça parce que j'en ai pas besoin. Ça évite d'avoir ici les petites poignées de transformation. Donc j'appuie sur Supprimer. Voilà, je vais sélectionner ces nœuds-là, je vais les supprimer également. Ici. Alors je peux faire plusieurs rectangles de sélection. Donc Je fais un premier rectangle de sélection, j'appuie sur Shift, et comme ça je peux venir additionner différents nœuds voilà, pour pouvoir les supprimer en une seule fois. Voilà, j'appuie sur, sur « Supra ». Maintenant, je vais faire une petite ligne ici pour venir délimiter la zone à remplir. Donc, je vais sélectionner l'outil « Tracer des courbes de Bézier. Je clique dessus. Donc, je fais un premier clic ici. Un deuxième, un troisième, un quatrième. J'appuie sur « Entrée » de mon clavier pour valider. Je vais sélectionner l'outil « éditer les nœuds ». Et si je me mets bien sur la ligne, je vais pouvoir cliquer et glisser de façon à arrondir un petit peu ma ligne. Là. Voilà. Alors, j'enregistre. « Contrôle S », on peut faire également. Maintenant, je vais déterminer des zones de couleur. Vous voyez là j'ai un nouveau calque que je peux renommer en ligne, ligne euh, limite. Maintenant je sélectionne l'outil pot de peinture, donc visible color, le seuil à 8 alors ça c'est pour surtout pour euh, lorsqu'on a des images en niveau de gris mais là on n'a que une image avec du noir et du blanc donc là ça joue pas trop. Et puis agrandir on va mettre à 2 pixels de façon à ce que la couleur déborde légèrement au dessus du contour. On va choisir une couleur grise, voilà, 50%. Alors, vous voyez, le problème, c'est que ma ligne était sélectionnée. Donc, je fais CTRL-Z, je clique sur l'outil sélectionner trans transformer des objets. Et là, voilà, vous voyez, elle est sélectionnée. Donc, si je clique à côté, elle n'est plus sélectionnée. Je vais pouvoir venir cliquer sur remplir une zone bornée. Voilà, je vais choisir la couleur grise ici à 40. Et je vais cliquer ici, vous voyez. Automatiquement, j'ai un calque qui est apparu avec la couleur dedans. Et si j'appuie sur Shift... Vous voyez, automatiquement, tous les objets seront sur le même calque objet. Donc là, ça va être en gris, ça en gris, et ici aussi. Alors, je peux renommer ça couleur. Alors là, vous voyez, ça n'a pas changé, c'est un petit problème d'actualisation. Donc si je fais CTRL-S, ou fichier enregistré, et que je recharge, automatiquement, voilà, j'ai le bon texte qui apparaît. Euh, je voulais également vous montrer une petite astuce. Vous voyez elle a... il y a des zones blanches et eh bien on va les enlever pour les enlever c'est facile en fait on va aller dans chemin on va faire séparer chemin union et à ce moment là vous voyez j'ai toutes les zones blanches qui ont disparu et j'ai quelque chose de beaucoup plus propre par contre j'ai perdu les informations que j'avais mises ici bon c'est pas très grave et le contour on va le projeter donc tout en haut de façon à ce que ce soit quand même plus joli euh, j'ai oublié ici de mettre du gris donc je clique ici sur ma couleur grise. J'appuie sur U pour sélectionner automatiquement l'outil pot de peinture. Et je viens avec Shift cliquer là-dessus. Voilà. Euh, on va mettre ici une couleur noire. Les objets sont sélectionnés. Il faut les désélectionner. Outil pot de peinture. Une couleur euh, allez, plutôt gris à 90. Et venir cliquer là-dessus. Ici et ici. Voilà. Et on va mettre... Donc on désélectionne. On resélectionne l'outil pot de peinture. On va mettre un gris par exemple à, à 70 pour ici. J'appuie sur Shift et ici. Et puis... Outil pot de peinture, peut-être du blanc, peut-être un gris à 10. Pour là, j'appuie sur Shift. Voilà, Et puis là, j'aimerais bien encore une petite couleur sombre. Donc, je désélectionne tout. Outil pot de peinture, peut-être à 80. On 90. Voilà, c'est pas mal. On n'oublie pas de vérifier que le contour est bien tout en haut. Voilà, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, on a mis les aplats de couleurs. On va pouvoir venir enrichir ça très facilement en utilisant l'outil euh, créer et éditer des dégradés. Donc, je clique dessus. Je clique, je glisse. Voilà, donc là, j'ai mon casque. Ce qui serait pas mal, c'est que je sépare le casque du torse. Donc pour cela, je vais dans « Chemin », je fais « Séparer ». Voilà, comme ça, j'ai une couleur pour le casque, une couleur pour le torse. Et je vais venir comme ça modifier mon dégradé. C'est pas mal. Alors le dégradé, vous voyez, il va du gris ici. Alors c'est au gris à... avec un alpha à... à 0. Donc on va mettre ici donc, un alpha à 100% et plutôt un gris ici à 10. Voilà. Et là, vous voyez, donc, le nom du dégradé, c'est le 5891. Et si je clique là-dessus, j'ai le dégradé 4870. Alors on va mettre les deux mêmes dégradés. Voilà. Et ce qui est intéressant éventuellement, c'est de venir verrouiller le dégradé ici, de façon à ce qu'il soit lié, c'est-à-dire que les deux dégradés soient liés. Et si je change ici la couleur de dégradé, automatiquement l'autre y suit. Donc ça c'est pas mal. Par contre je vois ici que j'ai pas bien rempli. Je vais venir déplacer les nœuds. Voilà, pour bien remplir les zones. Donc là c'est pas mal, allez je vais mettre un autre petit dégradé ici, donc pour mettre un dégradé on clique là dessus, sur ce petit outil là, on clique, on glisse, donc toujours, hein, ça va donc du dégradé ici à 100%, je crois que c'était un gris à 90% qu'on a émis, vers un dégradé à 90% mais avec un, une opacité à 0%, donc moi j'aime bien avoir une opacité à 100%, et puis venir ici jouer euh, éventuellement sur la couleur, donc soit on double clic ce qui fait apparaître la fenêtre fond et contour, et on peut venir changer ici la couleur. Et pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, donc soit on double clic sur la couleur là, mais également on peut cliquer là-dessus. Plusieurs petites possibilités. Voilà, donc ici, hop. Alors vous voyez les lunettes. Et puis ces deux objets sont liés, donc on a vu qu'on pouvait faire chemin séparé. Voilà, ce qui permet d'avoir ici les objets séparés, de pouvoir modifier le dégradé tranquillement. Donc je clique, je glisse, voilà. Je vais faire la même chose ici. Je clique sur cet objet, je clique, je glisse, hop. CTRL Z, je me suis trompé, c'est celui-là que je veux. Voilà, je clique, je glisse. Voilà, c'est pas mal. Alors pour les dégradés, si je clique sur mon dégradé là, on voit que ce dégradé est utilisé dans trois objets. Donc ici, ici et ici. Alors ce qu'on peut faire, on va pouvoir délimiter une zone ici de façon à avoir quelque chose d'assez net au niveau de la mise en couleur en utilisant l'outil courbe de Bézier là. Donc je vais cliquer ici. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, je viens fermer ma forme. Cette forme va nous permettre de faire une découpe. Je vais pouvoir avec l'outil les nœud venir arrondir certaines zones, de façon à avoir un truc un peu plus sympa. Hop. Euh, je vais supprimer ce nœud. Pour supprimer un nœud, c'est facile, on clique dessus, on appuie sur supprimer. Automatiquement, ça nous fait l'arrondi, c'est pas mal. Euh, je vais venir sélectionner la couleur du casque ici, le dupliquer. Pour dupliquer, je clique là-dessus. Je vais appuyer sur Shift de façon à sélectionner l'autre objet. Et Je vais dans Chemin et je fais Intersection. Et Le raccourci, c'est CTRL étoile. Donc si je fais CTRL étoile, automatiquement, vous voyez, j'ai ma petite découpe. Et ici, je vais mettre une couleur blanche. Et puis, je vais supprimer le contour. Alors pour supprimer le contour, on clique avec la molette de la souris sur la croix. Mais on peut venir également ici dans la fenêtre fond et contour, venir cliquer sur contour et cliquer sur la croix. On n'oublie pas de venir positionner cet objet derrière ici le contour. Alors soit je clique là-dessus, soit je peux cliquer également à cet endroit-là. Voilà ce qui descend mon objet. Alors je vais venir faire encore une petite couleur blanche à cet endroit-là, donc toujours avec l'outil courbe de Bézier. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Hop, hop, comme ceci. Tac, tac, tac. J'appuie sur moins pour dézoomer. J'oublie pas de venir fermer ici ma forme. Je sélectionne le torse, la couleur de torse. Je duplique, CTRL-D. Alors j'ai peut-être été un peu vite. Avec l'outil d'identifier les nœuds, voilà, j'arrondis un petit peu tout ça. Voilà, c'est mieux. Donc je duplique cet objet, j'appuie sur Shift. Contrôle moins, je peux venir ici copier la couleur de cet objet là. Édition, copier. Je sélectionne cet objet. Édition, coller le style. Automatiquement, il est blanc et sans contour. Et je le positionne derrière le contour en cliquant là-dessus. Donc si ici le dégradé n'est pas assez franc, peut-être mettre quelque chose de plus foncé là. Ce serait peut-être mieux. Ouais, c'est pas mal. Quelque chose d'intéressant aussi à utiliser, c'est l'outil courbe de Bézier, mais avec ici la forme ellipse. Voilà, je fais une forme ici. J'appuie sur Entrée. La forme ellipse est intéressante parce que donc on peut venir réduire un petit peu tout ça, on peut venir cliquer glisser et puis on peut venir mettre une couleur blanche. Vous voyez, ça fait un petit éclat de lumière, ça peut être intéressant. Et puis donc c'est un cercle qui est étiré le long d'une courbe. Donc je resélectionne l'outil courbe de Bézier. Si j'appuie sur Shift, voilà, j'appuie sur Entrée, voilà, automatiquement j'ai une autre ellipse qui est créée. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors je peux venir faire apparaître les poignées si on préfère jouer avec les poignées. Ça peut être peut-être plus facile voilà, donc ça c'est pas mal pour avoir des petits éclats lumineux euh, ce qui peut être intéressant éventuellement ici c'est de mettre une petite couleur rouge de façon à avoir comme une petite lumière alors pour mettre une couleur rouge ben, on a vu que l'outil remplir une zone bornée était pas mal avec donc du rouge on va cliquer ici dedans on va faire passer cet objet là derrière on va utiliser ici un petit cercle donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et SHIFT et ce petit cercle on va lui mettre un dégradé radial donc je fais apparaître la fenêtre fond et contour je clique ici sur fond et je clique là-dessus et automatiquement j'ai un joli petit dégradé radial. Et je peux aller ici dans chemin, changer ici le mode de fondu en mode produit ou en mode écran. Mode écran c'est peut-être pas plus mal. Comme ça ça colore un petit peu le, le contour en noir. Je vais faire apparaître ici l'outil dégradé. Je vais rajouter un taquet de couleur. Je double-clique, vous voyez sur la ligne ce qui me rajoute un petit taquet de couleur. Je double-clique comme ça, ça peut être pas mal. Allez on va dire que c'est bon. Voilà. J'oublie pas d'enregistrer, CTRL-S, euh, ce que j'aime bien éventuellement faire ici, c'est de venir mettre une texture, un fichier importé, on va mettre une texture, voilà, cette image là, ouvrir, incorporer, et puis cette texture, donc cette image, on va lui mettre un mode de fondu produit, donc ce qui permet de rajouter un petit peu de matière euh, sur notre image. Voilà, ce que je vais faire, je vais faire un rectangle de sélection pour déterminer la zone qui m'intéresse, voilà, comme ceci, je vais couper en bas, comme ceci. Donc je vais redéfinir la taille de mon document par rapport donc, à cet objet, le petit rectangle là, donc pour cela je fais euh, CTRL-SHIFT-D, ce qui correspond en fait à venir cliquer là-dessus, hein, éditer les préférences du document, redimensionner la page au contenu et à cliquer sur ajuster la page au dessin ou à la sélection, on voit que le raccourci c'est maj CTRL-R, et automatiquement vous voyez ça centre par rapport donc, euh, à cet objet là, donc ça c'est pratique, comme ça quand on fait fichier, exporter au format PNG, la page, si je fais « Exporter », je vais sur mon bureau, je double-clique là-dessus, automatiquement, vous voyez, hop, ça cadre parfaitement. Euh, ce que je voulais également vous montrer, c'est, euh, dans Gimp, utiliser l'outil « Tramage <rire> », je suis peut-être un peu, un peu loin, mais c'est intéressant pour avoir, vous voyez, ce, ce type de texture. Donc, je vais aller dans « Gimp », je vais faire « Fichier »,« Ouvrir », donc on va ouvrir, par exemple, cette image, et on va aller dans « Filtre, Distorsion », et c'est papier journal. Et vous voyez automatiquement dans papier journal, on peut choisir ici, non pas line, mais euh, cercle. On a des petits ronds comme ça qui peuvent être intéressants. On peut augmenter ou diminuer la, la, la taille ici euh, du rond. Voilà, appliqué Là je peux faire un CTRL A, contrôle C. Et je vais retourner donc dans Inkscape. Et je fais un CTRL V. Voilà. Et cet objet là, Donc je vais fermer tout ça. Je vais le placer tout derrière. En cliquant là-dessus. Hop, Je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà, comme ceci. Alors je verrouille ici mon image texture et cette image là, alors soit je peux jouer ici sur l'opacité, ça peut être intéressant, ou alors ce qui est pas mal aussi c'est d'utiliser un rectangle de couleur, par exemple bleu avec un dégradé, donc je vais faire apparaître ici la fenêtre des dégradés, dégradé radial comme ceci, voilà, donc je veux que ce soit du bleu du bleu foncé voilà, vert, un bleu ici pratiquement noir comme ceci, et je vais placer cet objet, je vais lui mettre un mode de fondu, produit, euh, écran. Ouais, écran ça peut être pas mal. Voilà. Euh, sachant que cette couleur là, il faut que ce soit pratiquement tout en bas, mais juste au-dessus de mon objet là, de mon image. Voilà, donc maintenant on fait fichier, exporter au format PNG, page, sur le bureau, casque PNG, remplacer. Voilà pour ce petit tuto, euh, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.